Pour le climat, pour la biodiversité, pour l'avenir de la jeunesse, tout simplement pour notre avenir, les dix prochaines années vont être décisives. C'est maintenant et pas demain que nous faisons les bons ou les mauvais choix. À la Fondation, on considère que de soutenir la jeunesse qui se mobilise contre les dérèglements climatiques pour la préservation de la biodiversité, non seulement c'est un bon choix, mais c'est un engagement essentiel. Pour lui donner toute l'ambition qu'il mérite, nous invitons les TPE à nous rejoindre en devenant membre du fonds TPE pour la Nature et l'Homme. Rejoindre ce fonds, c'est ni plus ni moins apporter sa contribution pour permettre à des jeunes de devenir pleinement acteurs de leur avenir en concrétisant des projets qui sont, pour la plupart, à la croisée des problématiques environnementales et de solidarité. Opération de plantation, promotion de l'agroécologie, création de recycleries, d'ateliers solidaires, il y a tant de projets à aider à sortir de terre. Et tous ont des impacts positifs sur la planète, mais aussi sur la vie de nombreuses populations. Pour donner encore plus de sens à vos engagements, à votre entreprise, rejoignez-vous.